à l'instant zen, on est un organisme euh, moitié en Suisse romande, moitié en France qui euh, propose des, euh, des formations et de l'accompagnement d'organisations euh, vers la gouvernance partagée. Donc, ce modèle de, de management qui est un petit peu entre le, euh, le côté trop hiérarchique, trop autoritaire et le côté trop consensuel, c'est un peu la voie du milieu. Euh, et puis, on a l'habitude de proposer régulièrement des webinaires sur des thématiques euh, spécifiques qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder dans nos, dans nos formations. Euh, et puis, donc, on essaie de faire une thématique, enfin, euh, un, un webinaire par mois. Euh, et puis, une fois tous les deux trois mois, on propose un webinaire d'introduction pour toutes les personnes qui découvrent la gouvernance partagée, qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent aligner un petit peu la, la, les compréhensions qu'on en a euh, avec les collègues. Euh, on propose un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée et le prochain sera le 26 octobre. Donc, vous retrouvez ça sur le groupe Meetup. Et sinon, euh, pour le prochain webinaire thématique en octobre, ce sera sur la thématique de la confiance. On va faire en collaboration avec notre partenaire, euh, la gouvernance cellulaire. Voilà, un, autre, un autre organisme de formation d'accompagnement en gouvernance partagée en France. Euh, et ça va traiter de la thématique de la confiance. Pour l'instant, ce n'est pas encore affiché sur le Meetup, mais ça viendra bientôt. Voilà, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, donc je suis content de pouvoir rapidement passer la parole à Nadine. Donc bienvenue à tout le monde, moi je vais rester attentif au chat, s'il y a des questions, des demandes ou quoi. Soit je vais me permettre d'interrompre Nadine, et puis elle ou moi nous permettrons aussi, selon le timing notamment, de, de reporter les questions en fin de, en fin de session, euh, Voilà, pour ne pas perdre le fil rouge. Voilà, donc Nadine, je te laisse te présenter, oui pardon. Je t'en prie, <rire> Bonjour, euh, Bonjour à tous et puis euh, merci à Benjamin pour l'invitation. Euh, je suis contente ici euh, aujourd'hui d'être avec vous. Euh, alors, je, je, je ne suis pas une experte euh, des communs. J'ai juste, euh, on en parlera un peu à la fin, mais. L'an dernier, j'ai suivi une formation qui s'appelle Animacop et qui m'a un peu retourné la tête, je dirais, qui est vraiment sur les méthodes de coopération, on en parlera sur la, sur la fin, mais qui repose sur un principe enfin, qui m'a amené à réfléchir aussi, parce que la formation est construite là-dessus, sur coopérer, se mettre ensemble, oui, mais à la fin, mais pourquoi Finalement, au-delà du confort, au-delà de... Euh, de l'action immédiate, euh, le faire ensemble, pourquoi, vers quoi, et finalement, est-ce que c'est si récent Et donc, euh, rencontre l'été dernier, euh, l'automne dernier, avec euh, mes rencontres euh, concrètes, avec la notion de commun, et qui m'a euh, vraiment touchée euh, à cœur aussi parce qu'elle est justement extrêmement concrète et opérationnelle. Et, euh, et voilà, alors c'est pour ceux qui ont hein, une petite idée du sujet. C'est quand même un, un domaine de recherche qui est juste immense, euh, qui va toucher l'histoire, le droit, la, les sciences po, euh, économique, euh, anthropologique. Enfin, on peut aller très très loin, donc je ne suis rien de tout ça. <rire> J'ai juste euh, fait un peu d'histoire. Et voilà, donc euh, voilà pour ma présentation. Benjamin. Tu Pardon, oui. Je voulais juste vérifier, tu, tu as partagé déjà ton écran ou ça, Non, ou pas encore, pas encore. Okay, okay. et j'allais euh, le faire maintenant. Pas donc de souci, euh, c'était juste euh, pour savoir, certaines fois, voilà. on a l'impression. Ok, et donc, euh, et donc, voilà, Donc on se lance. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas euh, à poser la question dans le chat, comme l'a dit Benjamin. Donc, euh, bon, on a essayé, mais je ne vous vois pas, en fait. Donc, euh, voilà. Tu n'as pas retenu la manip et pas, euh, je, vais, je vais de nouveau essayer. Et, euh, euh... Dans option d'affichage, peut-être. Euh, montrer le volet vidéo, quelque chose comme ça. Mais sinon... Euh... Et voilà. C'est ah. tout bon. Donc du coup, vous avez le petit volet gris. Voilà. Donc voilà, Donc, euh, j'ai un passé euh, d'études d'histoire, donc euh, je, vous verrez que je me suis quand même penchée là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement important de, de comprendre, pour ce sujet, euh, qu'il est, qu est ancien, et qu'on n'invente rien, euh, qu'il y a longtemps, comme je vous l'ai dit, il, y a, il touche multiples domaines, mais il y a aussi longtemps que des gens réfléchissent là-dessus. Donc... Euh, Quelques mots d'intro, ça c'est fait. Euh, on va réfléchir, on va travailler sur euh, donc les, réfléchir sur les comment qu'est-ce que c'est. Euh, et je dois déjà vous dire qu'il n'y a pas de définition officielle, donc euh, on va juste regarder un petit peu euh, comment c'est amené. Donc d'où ça vient avec la partie euh, historique dont je vous parlais, quelques enjeux utilisés et puis ANIMACOP euh, pour euh, concrétiser. Euh, je vous, vous dirai juste deux mots avec un peu de chance j'aurais peut-être mon Ma collègue Dani Macop qui nous rejoindra, elle aura un peu de retard. Alors, je vous propose là, euh, aujourd'hui, deux définitions. Comme je vous l'ai dit, qu'il n'y en a pas du coup, il y en a énormément, euh, chacun ayant la sienne. Donc, j'ai volontairement choisi deux choses assez longues, dont la première, celle que j'avais postée sur LinkedIn en réponse à Benjamin qui me posait la question sur en gros c'est quoi donc, euh, je vous la lis, les biens communs ou tout simplement communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté. Celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le but de préserver et de pérenniser cette ressource. Donc, c'est assez factuel et euh, on voit ici que différentes dimensions euh, euh, déjà surgissent de là. Mais avant d'aller un petit peu plus loin par, par rapport à cette définition-là, je vous propose qu'on lise celle de Cronier, qui est donc un professeur à l'Université de Coran sur les technologies du web et de la culture numérique. Donc lui, vous verrez, normalement, c'est plutôt quelque chose autour de la data. Et de l'informatique née, il va nous emmener beaucoup plus loin. Les communs sont d'un côté ce que nous avons ensemble, ce dont nous héritons, et ce qu'ils nous faut maintenir et préserver pour les générations futures. Et d'un autre côté, ce que nous construisons ensemble dans l'esprit de partage. Ces deux approches sont certes différentes, mais les ressorts à l'œuvre dans l'activité sociale de construction et de défense de ces communs restent semblables. Car parler des communs, bien au-delà de leurs ressources considérées, c'est avant tout parler d'une forme d'organisation sociale, d'arrangement institutionnel, de construction collective, d'autogestion et bien évidemment de partage, et donc d'une nouvelle relation à l'autre. Donc, si la première définition est... Beaucoup plus courte, on trouve les trois dimensions sur lesquelles je reviendrai plutôt dans, dans, dans la présentation, qui sont euh, les ressources, premier pilier, le deuxième, la communauté, et le troisième aspect, les règles. Ce sont les trois piliers fondamentaux à la notion de commun. Ce qui m'a plu dans la deuxième définition, c'est qu'elle la pose dans un contexte, un certain nombre de conditions. Euh, qui permettent de poser l'ambiance pour le faire plus généralement. Je vais avancer. Donc, d'où ça vient Code justice, pardon, 1, 2, 3, je suis un peu émue, donc euh, ça va aller. 535, on est donc dans le droit romain. Et le droit romain, déjà à l'époque, pose euh, la notion de propriété autour de, de quatre aspects. Donc, les restes publics. Okay. C'est donc euh, les biens publics, privatés, privés, pu, euh, privés, nous lieux, ce qui n'appartiennent à personne et restent communes, donc, qui appartiennent à une communauté. On a déjà, déjà donc, dès l'époque antique, euh, cette notion avec du droit qui, euh, qui pose un cadre de façon à ce que euh, des règles s'appliquent et euh, permettent aux gens de... Pouvoir évoluer dans un milieu qui est censé être prévisible au minimum. C'est un des avantages du droit. Par la suite, au Moyen-Âge. Donc, ce qui, est, ce, qui a, ce, ce qui est né, ce qui a été formalisé à l'époque romaine, euh, devient, euh, rejoint le droit coutumier autour des biens communaux, appelés donc communaux à l'époque et qui correspondent euh, aux biens et pour la plupart du temps des espaces euh, de culture euh, ou bien de glanage ou bien de récolte euh, sans contrepartie à la différence de ce qu'on peut entendre par exemple euh, euh, tout ce qui était euh, euh, lié au, au four banal ou bien au pressoir ou bien euh, au moulin, qui là était la propriété du seigneur du coin et que les gens pouvaient accéder en payant, là les communaux euh, sont des biens collectifs et chacun peut y aller. Et toute une, une catégorie de la population vit euh, avec des difficultés, euh, avec des revenus limités comme on le sait, euh, vit grâce à ces communaux. Il faut savoir qu'à l'époque, et c'est une des grandes différences quand même, bien sûr euh, euh, la notion de, de richesse, euh, son importance, mais c'est la surface, c'est donc la capacité d'exploiter et donc le nombre de sujets vivant sur euh, la seigneurie qui est importante. Ce qui veut dire que euh, le seigneur a tout, ou le propriétaire ou celui qui, le, le, celui qui est en charge de ce lieu, quel que soit son niveau euh, féodal, le titre qu'il puisse avoir, a tout intérêt à ce qu'un maximum de gens soient en mesure de vivre là. mesure de vivre là, donc de se nourrir, de ramasser du bois. Euh, donc droit de paquage, le taillage des agents, donc les agents étant ce qui permettait de donner du fourrage euh, aux animaux, les pâturages, etc. Donc c'est quelque chose qui permet à une grande catégorie de population euh, de pouvoir vivre. C'est aussi le lieu où les gens se retrouvent euh, pour tous les événements sociaux. À la Renaissance, les choses évoluent. À partir du 15e siècle en particulier, euh, on rentre, tiens, Tenant dans une première période où euh, la relation au monde va évoluer, c'est-à-dire que, euh, découverte de l'Amérique, euh, on a eu euh, le siècle précédent euh, l'Inde, le commerce international qui débute, avec une accélération du marché, du commerce. Et en Angleterre, donc, euh, la demande en laine explose, par exemple à cette époque-là, avec un besoin d'espace pour les moutons, des clôtures qui s'élèvent, et puis clôture, en closure. Euh, on se met donc à fermer des espaces qui étaient avant ouverts, libres d'accès euh, aux gens qui euh, donc pouvaient euh, vivre aussi selon un droit communal, euh, lié aux communaux, donc coutumiers. Et ces espaces se, se terminent euh, avec les euh, balbutiements d'une agriculture euh, intensive, hein, puisque euh, il faut faire de la laine, il faut l'exporter. Et on s'aperçoit d'ailleurs par la suite, il euh, y a une, une auteure qui en début de, de cette année, en janvier, elle s'appelle Silvia Federici. Federici a sorti euh, un ouvrage où elle, euh, je n'ai pas le titre en tête tout de suite, mais elle, euh, elle a donc fait une étude sur, euh, euh, sur ces zones euh, où euh, les enclosures sont les plus marquées, où on a... On entre dans une période de privatisation et euh, les conflits, forcément, avec les populations locales qui vivaient là, vont en grandissant puisque, euh, euh, bien sûr, tout un tas de personnes n'ont plus accès euh, aux mêmes ressources euh, leur permettant de vivre, etc. Et on, beaucoup de femmes étaient concernées et on, elle a pu faire, elle a pu établir donc que euh, les zones les plus touchées par ces enclosures ont été par la suite les zones euh, les plus extrêmement euh, impacté par des chasses aux sorcières. Donc au 18e en Angleterre, l'Inclosure Act signe la fin des communaux et ça plonge définitivement les plus pauvres dans une plus grande précarité encore. Euh, C'est de toute façon une tendance que l'on a euh, dans, euh, dans l'ensemble de l'Europe. Donc l'époque euh, moderne, euh, au 19e, marque un vrai tournant avec une une théorisation de la notion de commun. Et donc apparaissent là les, gros, les grands courants. Euh, Marx, euh, qui va bien sûr être le père du marxisme, hein, ça n'a pas besoin d'aller chercher très loin, mais Proudhon, aussi avec l'anarchisme, théorise vraiment euh, ces, cette notion de commun, avec, euh, on le verra les piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on trouve un avènement euh, important. Euh, les Français le savent, on a fêté cette année euh, les 150 ans de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est vraiment le moment où, pour la première fois, à un niveau euh, politiquement euh, plus, plus impulsé encore, euh, il y a une tentative justement d'autogestion de, des espaces, euh, des espaces, alors pour le coup, là, public, mais avec euh, une demande. Mais de, vraiment de de glisser sur des décisions collectives, l'établissement de règles, l'exploitation de ressources de manière durable, tous ces concepts-là qui deviennent au centre et qui sont, comme je vous l'ai dit, cette fois théorisés politiquement. L'Espagne connaît aussi la Première République à la même époque, avec une Première République en 1873, donc on est vraiment 1873, pardon, qui connaît aussi une institution une tentative d'institutionnalisation de, de ce fonctionnement-là, euh, et cette Première République va durer six mois. Ce qui reste de ça, quand même, encore aujourd'hui, c'est, euh, et typiquement on trouve ça dans les théories de Proudhon, c'est euh, la création des mutuelles, euh, des associations ouvrières, euh, les banques populaires sont, euh, enfin en tous les cas, les banques peut-être moins sûres, mais ce qu'il y a de certain, les mutuelles et les associations ouvrières sont nées vraiment de, de cette époque-là. L'époque contemporaine, donc, je vous ai parlé euh, des théories amenées euh, par Marx. Dès 1905, donc, euh, début du 20e, euh, en Russie, la situation évolue. Les soviets sont mis en place avec vraiment des euh, communautés ouvrières et paysannes réfléchissant ensemble pour une gestion collective, avec des règles définies ensemble, euh, pour... Euh, pour gérer euh, leurs biens de production. Par la suite, euh, ce qui était une théorie avec un début de mise en pratique a été dévoyé pour devenir ensuite euh, euh, des représentations politiques beaucoup plus euh, marquées, euh, liées à des partis et des espaces moins ouverts. Le nom a été gardé, mais euh, à cette époque-là, les théories initiales étaient vraiment là-dessus. Avec les idées communistes de 1918, on trouve aussi Rosa Luxembourg avec les conseils ouvriers allemands, évidemment interdits rapidement. Et puis, en avançant encore dans le temps, en Espagne, de nouveau, décidément, un nouvel épisode insurrectionnel républicain qui démarre en 1931, en 1936. Le Front populaire espagnol instaure des usines et des espaces agricoles en autogestion. Euh, mettant en commun de nouveau ce principe de euh, biens de production et puis d'autorégulation, d'autogestion, le mot parle de lui-même, euh, des, des biens de production. Résurgence de nouveau dans les années 68, euh, je ne vais pas encore m'étonner en là-dessus, mais euh, on revient avec époque-là, ce, ce temps-là et une des concrétisations, alors pour les Français, peut-être que ça va vous parler, l'étude les luttes du Larzac en 1973, en étant plein euh, dans cette, euh, cette idée-là aussi, euh, suite à la volonté de l'État de, de prendre ces terres pour en faire un camp militaire, on parle quand même de 6000 hectares, euh, et puis euh, donc qui donnera naissance euh, à la société civile des terres du Larzac euh, euh, dont euh, les baux le, euh, qui avaient été convenus avec l'État ont pris fin dernièrement et ont été renouvelés jusqu'à 2083. Donc, on reste sur un principe d'autogestion, parce que euh, ceux qui ont créé, euh, euh, contribué à, la, à créer cette société civile des terres du darzac euh, partent à la retraite, et donc, il était temps de mettre une nouvelle génération qui prenne la suite pour garder cet esprit-là. Mais cela dit... Ces années-là restent de nouveau, et là on se retrouve de nouveau avec un corollaire, euh, toute tout, euh, raison garlé, avec cette nouvelle vague de mondialisation qui arrivera avec les années 80-90, et où on n'est plus du tout sur la notion de collectif au niveau local, mais on est euh, justement sur le côté internationalisation et une perte de main sur ce qui fait notre entourage et notre production. Voilà. Donc j'avance un peu, et en 1968, parce que bien sûr, euh, une tendance amène l'autre, un monsieur euh, Garrett Hardin euh, qui est un biologiste, et il affirme, lui, que les communs sont euh, une, une illusion, et qu'ils sont sujets à surexploitation, et donc à disparition. Si on laisse les gens gérer eux-mêmes, euh, ces biens de production ou euh, ce qui existe, de toute façon, euh, ça va disparaître et ça sera surexploité et bien sûr mal -malé. Tout ça à cause euh, de euh, l'individualisme. Euh, le résultat à terme serait donc euh, perdant, perdant. Alors pour, euh, pour éviter la surexploitation, euh, ce monsieur euh, Hardin euh, dit, lui, qu'il n'y a pas d'autre alternative hein, que euh, de rester sur deux volets, propriété publique, mais avant tout propriété privée. La pure propriété publique ne venant qu'au cas où on n'a pas trouvé d'alternative avec la propriété privée. Mais depuis les années 60, une femme travaille aux États-Unis, elle s'appelle Elina Ostrom, sur la notion de commun, et elle a commencé à faire son étude en Californie, euh, sur les espaces euh, de, de répartition des terres, mais elle a aussi euh, travaillé en Suisse euh, sur les bis euh, du Valais. Elle a travaillé également euh, au Japon sur, euh, alors en Suisse sur les notions sur la, les bis, mais aussi sur euh, euh, les pâturages, l'organisation des communautés autour euh, des pâturages. Elle a travaillé également euh, aux Philippines sur les communautés et euh, qui euh, ont une gestion de l'eau. Euh, Régulé par des communautés qui, euh, qui se fixent des règles et une gouvernance particulière. Euh, ce qui est important d'important, euh, pour pas qu'il y ait confusion, c'est qu'elle étudie vraiment euh, ces fonctionnements-là. Il se trouve que ce sont des ressources naturelles, mais entre guillemets, le fonds de commerce d'Alina Eustrom, ce n'est pas, euh, pas l'environnement. C'est vraiment les communs. Comment est-ce que ça fonctionne par la suite, euh, dans les années 2000, euh, on peut tous observer euh, que euh, les nouvelles formes de communs euh, apparaissent, euh, ce sont les communs numériques. Et puis, le logiciel libre prend euh, un envol au début des années 2000, c'est euh, le début de Wikipédia euh, en 2001. Euh, Wikipédia donc anglophone, suivi euh, en janvier 2001, suivi en mars de la version allemande et dans le quart d'heure qu'a suivi par la version catalane, d'ailleurs, l'Espagne de nouveau. Et euh, intéressant, Donc et, euh, euh, en 2007, euh, Richard Stallman arrive avec toute la notion du libre, de la licence spécifique au domaine des logiciels libres euh, permettant à tout un chacun de mettre à disposition euh, on pourrait évidemment parler aussi d'Aaron Schwartz, mais on n'a on on a, euh, pas le temps de parler de tout le monde. On, on va au plus vite. Donc, euh, toute cette communauté de, de libristes, donc on a parlé de, des logiciels, je vous ai mentionné euh, Wikipédia, mais c'est aussi OpenStreetMap, etc., qui, euh, qui surgissent et qui euh, mettent ensemble, à travers cette communauté euh, euh, d'informaticiens, de geeks, plus, vulgairement, si on peut dire vulgairement, enfin bref, l'autre surnom, euh, qui crée, qui se réunit en communauté et qui crée cette fois euh, des communs numériques immatériels. D'accord Et sont clairement à l'origine de la renaissance des communs. C'est eux qui, dans les années 2000, vont vraiment relancer cette notion-là. Euh, et en 2007, du coup, euh, comme vous le voyez là, euh, Elinor Ostrom fait une nouvelle étude avec Charlotte S sur... Euh, les communs de la connaissance, et avec euh, cette fois euh, des groupes, elle parle toujours de notions de vulnérabilité aux dégradations et aux enclosures, parce que très vite, euh, les espaces communs du libre ben, sont bien sûr euh, l'objet de convoitises euh, issues du privé. Euh, on pourrait euh, les GAFA, mais euh, serait pour être l'objet d'une rencontre euh, d'ailleurs. Voilà, en 2009, Elina euh, Ostrom est donc euh, la première femme hein, qui reçoit un prix Nobel d'économie, alors qu'elle, son champ d'études, c'est euh, plutôt les sciences politiques. Mais euh, voilà, donc c'est une véritable reconnaissance. Euh, en 2012, peu avant sa mort, un des derniers textes, justement, au moment de, de Rio, plus 20, sera consacré à à, à, au commun sous l'approche climat. Donc cette fois, c'est sur la fin de sa vie qu'elle va. Euh, amener, euh, euh, faire le pont entre la, notion du climat, euh, entre la notion de commun et la notion de préservation des ressources naturelles et donc vers le climat aussi. Alors, avec une notion un peu théorique de gouvernance polycentrique avec des responsabilités emboîtées. Donc, on, on a là un schéma systémique, on en parlera un petit peu après, qui émerge euh, de son analyse. Il y a 11 questions, je vois qu'il y a 11 interventions, est-ce que... Euh... c'est est pas 11 questions, c'est 11 interventions plutôt. D'accord. Euh, donc rien de question, moi j'ai juste une petite question par contre, c'est est-ce euh, que tu peux dé définir enclosure Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, enclosure. Euh, donc en, si aujourd'hui l'anglais revient puissamment dans la langue française, à l'origine le français a été très présent dans ce qui a fait la langue anglaise, donc enclosure vient de clôture. D'accord Donc, enclosure, ça veut dire fermé, Et globalement, Mais... quand on dit enclosure, c'est une référence à une privatisation. Donc aujourd'hui, par exemple, là, sur euh, la séquence 2007 euh, qui apparaît là avec l'écran, qui sont vu, euh, vulnérables aux dégradations et aux enclosures, donc aux tendances à la privatisation. Oui. Donc, par exemple, l'eau, quand on, tu parlais de l'eau, je crois à un moment, l'eau, c'est typiquement ça, quoi. c'est vulnérable à la dégradation, puis euh, on ne veut pas que ce soit privatisé. Exactement. Alors que l'Australie a fait un choix, où beaucoup de gens maintenant se mordent les doigts, de privatisation de l'eau. Donc il y a un enjeu énorme sur, sur cette ressource-là. Mais ça peut être les terres, ça peut être euh, l'informatique, ça peut être tout un tas de choses. On parlera, on évoquera les vaccins. Ah. Aussi. Voilà. Brièvement, on. Eh bien on sûr, va. non, non, mais on peut, euh, il faut avancer, bien sûr. Voilà. OK. Merci. Donc, on va revenir sur, euh, finalement, ce que euh, euh, Elinor Ostrom a amené euh, à, comme théorie et comme point de référence. Euh, les communs ont tous en commun, donc. Et là, je vous ai listé les huit points qui font... Euh, alors, du coup, c'est un peu... Est-ce que vous voyez mieux, là Vous avez tous les points euh, les huit points qui font, euh, qui font le commun. Donc, on a vu les trois piliers, une ressource, une pratique et des règles, et une communauté, donc une gouvernance qui s'installe autour du fonctionnement de ça. Mais ça veut dire aussi que le groupe a des frontières définies. C'est pas, euh, au, dans, dans, dans sa définition de départ, c'est un groupe qui est, euh, euh, qui, qui, qui est connu entre lui-même. Elle parle même d'interdépendance entre les personnes. Pour elles. Des règles doivent être claires et répondre à des spécificités, donc de gestion de la ressource et de vivre ensemble. Elles sont décidées collectivement et modifiables par ce qu'elles concernent. Donc, on a une notion de proximité qui est extrêmement importante à l'époque où ils sont apparues. Aujourd'hui, on dispose euh, des outils qu'il faut pour euh, parler de décision collective ou de modification. La gouvernance est effective et redevable à la communauté. D'accord Donc là, on est, euh, s'éloigne de, des notions d'impunité. Et euh, ce n'est pas du vent, c'est vraiment euh, une gouvernance qui œuvre dans le sens de la gestion des ressources et du bénéfice euh, de la communauté. Sanctions graduées, donc prévisibilité dans les manquements. Et puis des mécanismes pour résoudre les conflits accessibles, donc peu coûteux. Toujours pareil, cette notion-là, elle est sur une notion de la ressource avec une approche du terrain et pour une ouverture la plus grande possible, aux personnes les plus uh, qui, accessibles à tous, voilà, quels que soient les revenus. Elles doivent être respectées par les autorités extérieures, parce que bien sûr, si elles ne le sont pas, euh, très vite on va se retrouver dans un conflit de gestion et d'impossibilité de, euh, de pouvoir avoir une gouvernance qui euh, gère cette ressource avec une communauté euh, dans un milieu plutôt serein. Et donc l'organisation prend pour base le bassin de ressources. C'est-à-dire que euh, la ressource dont on parle, qu'elle soit matérielle, immatérielle ou ressource matérielle ou ressource naturelle, elle, elle existe. Euh, et c'est ce qui motive la création de cette communauté. Ce qui paraissait important et dans l'étude euh, initiale, euh, faite par euh, Elinor Strum, c'est qu'il y avait, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, euh, que les personnes sont interdépendantes, donc il y a vraiment une notion de dimension à, à taille humaine. Elles se connaissent, c'était valable donc à l'époque dans l'étude qu'elle avait faite, elles se font confiance. Et puis, les groupes ont des frontières précises, avec des rôles, avec, euh, on sait de quoi on parle exactement. Donc là, on est sur un schéma d'analyse des commandes qui correspondait à une analyse qui, aujourd'hui, euh, en fonction des commandes dont on parle, euh, ont, euh, le fait qu'elles se connaissent euh, peut être ajustable. Ça va encore oui. oui. Ok. Donc, euh, quelques exemples euh, de communs, parce que j'ai été très dans la théorie jusqu'à présent. Donc, là, je vous ai mis euh, quelques exemples, hein, comme euh, euh, donc la Terre, en fonction euh, des endroits je, je, que j'avais en tête, par exemple, en mettant euh, la slide sur euh, euh, euh, les prises au Mali, mais euh, Terre de Liens, donc ce pas du tout le même contexte, mais où euh, la communauté. Euh, achètent des terres et met ensuite en place une répartition à travers les membres pour euh, la réguler, permettre d'avoir un accès à la terre, se lancer, enfin tout, tout un tas de normes et une gouvernance euh, qui répond aux critères. Euh, L'eau dans certaines régions, et euh, encore aujourd'hui, euh, ça existe dans les Cévennes et dans d'autres régions, où euh, euh, c'est un, une ressource là dite naturelle euh, qui euh, qui peut être gérée. J'ai mis là aussi euh, comme exemple euh, la réserve euh, de graines euh, qui se trouve euh, en Norvège. Il y a ceux que l'on crée. Donc là, j'en étais plutôt quand même sur euh, des ressources naturelles. Euh, ceux que l'on crée, donc euh, bien sûr, alors il y a euh, euh, des communs de la connaissance, donc typiquement euh, des formules mathématiques, euh, Wikipédia, euh, euh, des plans. Euh, j'ai mis aussi, euh, ça peut être donc des formules de vaccins, euh, typiquement la poliomélite, euh, le biologiste qui a créé ce vaccin-là, euh, a été extrêmement clair sur sa volonté à lui que euh, c'était euh, un bien commun et qu'il ne souhaitait pas faire d'argent du tout, hein, et qu'il mettait la formule, à disposition de tous les laboratoires de façon à ce que le vaccin puisse se diffuser à travers le monde. Ce que l'on crée, bah, j'ai mis un exemple de jardin partagé avec euh, une communauté qui décide de, de s'organiser, de qui est là, de ce qu'on fait, pourquoi, de répartir, etc. à la ressource qui va naître de, de ce jardin. Donc, des communs. De trois grands ordres des ressources naturelles, euh, matérielles. Donc là, j'ai parlé du jardin, mais euh, voilà, ça peut être un tiers-lieu, euh, ça peut être euh, une bibliothèque, ça peut être euh, tout un tas de, de choses matérialisées, mais immatérielles aussi. Donc là, je vais parler de Wikipédia, de formules mathématiques, de tout un tas de, de connaissances, typiquement, euh, qui là sont de l'ordre de l'immatériel. Et donc il y a plusieurs échelles et c'est là où euh, la complexité va en grandissant et où on n'est plus seulement sur la définition des huit piliers de euh, enfin des conditions complémentaires hein, de se connaître par exemple c'est possible euh, parce qu'on a un réseau et qu'on fait partie de euh, du même groupe mais se connaître plus que ça euh, c'est où tout dépend où on met le curseur de la connaissance et donc clairement Wikipédia, euh, c'est une immense communauté, je ne sais plus de combien de, de milliers de personnes qui euh, s'investissent euh, dans l'écriture des articles. À... 16, 500, 16 726. Voilà, exactement. Ah, je je l'ai sous les yeux. <rire> Alors, merci. Et, euh, et donc, euh, bah, comme je me suis euh, penchée là-dessus, puis que je vais certainement m'y pencher un peu plus, parce que je trouve que le cas de Wikipédia est particulièrement éclairant, euh, voilà, il y a tout un processus euh, pour pouvoir faire les, les modifications, intervenir, écrire, c'est euh, quand même un, un MOOC d'une trentaine d'heures euh, qui ensuite, une fois qu'on est capable d'écrire, permet de passer à un rang 2 qui est permettre de valider ou de supprimer, ensuite de faire partie de différents groupes et en fonction de, du rôle qu'on veut prendre dans la communauté. Euh, linguistique hein, euh, eh bien, on prend un rôle qui va en grandissant et euh, on met en place une gouvernance qui valide avec un comité éthique aussi sur ce qu'on accepte ou pas euh, dans, le, dans le centre de ressources de connaissances. j'ai mentionné en bas euh, sous la photo de l'eau les biens rivaux et non rivaux qu'est-ce que c'est donc, rivaux, non rivaux, par exemple, vous avez une pêcherie. Le poisson pêché est un bien rival parce que quand il est pêché et qu'il est mangé, euh, c'est terminé. Donc, ça demande une gestion avec une certaine durabilité. Nadine, euh, pardon, oui. est-ce que tu peux juste réajuster ton micro, s'il te plaît Je crois qu'il y a un petit changement entre tout à l'heure et maintenant. Bon, c'est euh, mieux euh, Ouais, presque un peu trop fort, mais ça va bien. Vas-y. Ça va là Voilà, parfait. C'est bon Merci. <rire> et donc, euh... Euh, les biens non rivaux, typiquement, c'est la connaissance. C'est-à-dire, euh, vous pouvez la, partager euh, la connaissance autant que vous voulez, elle ne manquera à personne, elle va juste se partager et se multiplier. D'accord C'est une notion importante au niveau des communs. Je continue à avancer. Donc, un des points fondamentaux des communs, c'est qu'ils sont non exclusifs et ne sont pas l'objet de la propriété euh, d'un individu. Donc, c'est une copropriété, typique, typiquement les exemples de copropriété avec des gens qui sont chacun propriétaires d'un appartement et qui se mettraient d'accord pour la gestion euh, de l'immeuble, une copropriété n'est pas un D'accord C'est un ensemble de propriétés exclusives mises ensemble. Une, propriété, une entreprise avec des actionnaires ou une personne n'est pas une voix, et puis une PME avec plusieurs associés, parce que là aussi, on est vraiment sur une notion de propriété, d'action de, ou de part. Euh, là où on n'est pas non plus sur des communs, c'est des inventions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, avec un brevet qui est déposé. Avec euh, Si quelqu'un veut l'utiliser, il doit payer des droits. Donc là, on est... Euh, euh, bah, typiquement, enfin euh, bon, je vais rester, euh, typique, ben, je ne sais pas, euh, quelque chose que vous voulez acheter, vous devez payer, demander l'autorisation pour le produire ou euh, voilà, c'est soumis à un prix. Des livres et euh, de la musique avec les, les, les, dro les droits d'auteur. Donc là, on est typiquement dans, dans la notion de copyright. Quand Stallman est arrivé en 2007 et qu'il a voulu travailler euh, à la notion de logiciel libre, de partage de la connaissance, avec des supports modifiables, ajustables en fonction de vos besoins, bref, des supports de connaissances et euh, d'outils. Euh, ils ont mis en place euh, ce qu'on appelle toujours le même principe, une ressource, une communauté, une pratique de règles, un principe de copyleft. En d'autres termes, le copyleft, ce sont des licences euh, qui vous permettent de nommer la source, qui est l'auteur, mais cela implique que euh, vous n'êtes pas obligé d'être consulté à chaque fois que qu'une euh, personne euh, veut utiliser. Elle est bien sûr, bien entendu, euh, obligée de citer sa source. Euh, vous n'êtes pas obligé donc, de, de, de contacter la personne et puis surtout, vous n'avez pas à lui verser un droit pour utiliser ce qu'elle a, a mis en place. Typiquement, l'illustration que vous allez en face de vous, hein, les communs, une ressource, une communauté, une pratique de règles. Vous voyez ici qu'il y a euh, la licence avec une licence qui dit que euh, je peux l'utiliser pour autant que euh, ce, ce, cet extrait-là est indiqué avec la source qui a créé cette chose-là. D'accord Ça, c'est le CC BYESA, ça Ça, c'est le CC BY-SA. Et là, on est dans un cas de ça, avec la possibilité de réutiliser dans les mêmes conditions. D'accord Donc, on verra à un moment, si on a le temps, une petite vidéo qui, euh, qui illustre euh, quelques, quelques différentes euh, possibilités avec la licence des Creative Commons qu'on voit ici, qui date elle aussi de 2001. Donc, les années 2000 sont vraiment euh, la naissance d'une. la renaissance des communs. De l'époque contemporaine. Alors, des communs que l'on crée, j'ai ici mis ici quelques, quelques exemples. Euh, les Colibris, celui de qui est une, une association hein, dont je fais aussi partie, et ceux de la consultation citoyenne et qui, euh, qui met toutes ces ressources, absolument toutes ces ressources à disposition. On est en train de créer un wiki pour ça. Framasoft, qui sont donc des outils informatiques, bon, même s'ils ont réduit la voilure euh, à disposition euh, afin d'en de, faciliter les usages. Creative Commons, qui est là, tel que je vous l'ai indiqué. Interpol, qui sont donc toutes les ressources d'animation euh, que euh, Animacop utilise donc, vous pouvez aller sur interpol.xyz et euh, trouver là toutes les ressources d'animation de, euh, de groupe euh, pour soutenir le faire ensemble. Tout ça rentre dans le cadre euh, d'un philosophe euh, dont vous avez probablement entendu parler. Euh, il s'agit de Bernard Stiegler et donc qui euh, s'inscrit dans le cadre de la coproduction de le faire fameux faire ensemble, l'intelligence collective, l'entraide, l'innovation et l'amélioration continue. Euh, la gratuité, mais pour voir les conditions, c'est-à-dire que le bien en tant que lui-même est gratuit, par contre l'accompagnement, la formation, là, euh, peut être euh, euh, l'objet d'un paiement, la personne qui va vous accompagner pourra euh, demander une rémunération pour euh, le fait de vous former à cet outil-là. On verra donc la... La... une petite vidéo tout à l'heure, si on a le temps. Tu me diras Benjamin, si on a cinq minutes. Et puis, donc, bien sûr, euh, quelque chose qui s'applique à tous les milieux. et C'est ce qui me semble d'autant plus important, c'est que cette économie de la contribution-là, elle peut s'appliquer dans le public, le privé, et dans l'univers sans lucratif. Euh, du... Et donc, qui permet, gentiment, à des gens euh, qui n'ont jamais approché ça, de pouvoir euh, Participer à un effort, à une, une fabrication collective, mais on peut l'évoquer un peu plus tard, qui reste soit au sein de la communauté, mais qui peut aller aussi plus loin euh, de façon à être mise à disposition de la communauté. C'est l'exemple typique d'Interpol ici, euh, mais aussi de l'Instant Z, hein, typiquement avec l'Académie, qui a mis à disposition toute, euh, beaucoup de ses ressources de formation. Euh, pour euh, que les gens puissent se servir et les utiliser. Euh, euh, ça n'est que, que des exemples. Wikipédia, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, euh, je trouve euh, assez magique, je dois le dire, le fait qu'on puisse amener des personnes, quelle que soit euh, l'organisation dans laquelle ils se trouvent, à réfléchir et à travailler autrement, à faire ensemble et à... Euh, Prendre conscience qu'ils s'inscrivent dans une, un collectif qui peut être encore plus grand s'ils si vont au-delà de, de, de leur utilité euh, pure au sein de, de leur communauté. De l'intérêt de coopérer et de partager, alors pourquoi bien sûr, alors, bien sûr, la première chose, c'est de ne pas réinventer la roue. Et... Euh, un collectif qui réfléchit et qui, euh, qui met du jus de cerveau euh, à produire un outil, euh, une connaissance, euh, euh, va pouvoir euh, le mettre à disposition des autres qui pourront aller encore plus loin en utilisant cet outil-là. De disposer de ressources utiles, euh, de se faire connaître et de soutenir la diffusion. Et Je reviendrai là-dessus. C'est là. Enfin, J'ai deux vidéos, mais on verra. J'aimerais vraiment mettre la priorité là-dessus parce que c'est beaucoup plus difficile tout seul, et parce que c'est un, un engagement, comme je l'ai dit depuis le départ, et depuis le départ on a cette définition, donc, qui elle la, la dimension sociale et l'inscription du collectif. Je vois que Lorenzo a levé la main. Lorenzo Oui, non, mais salut. Salut. Nadine, super, merci vraiment de... Ta présentation. Non, non, mais je préfère te laisser finir et puis j'évoquerai ce que j'ai mis en, en, dans le chat relatif à Lionel Lourdain et puis peut-être euh, évoquer un peu la dimension, et c'est peut-être pas l'endroit hein, aujourd'hui, ça va dépendre des, de l'intérêt euh, de l'assistance la relation avec bien entendu euh, les, les biens communs numériques et juridiques, c'est-à-dire euh, les licences open source que tu as peut-être euh, évoquées à un moment et puis aussi toute la démarche euh, quand on parle d'entrepreneuriat en relation avec l'économie de la contribution. Voilà, mais je préfère te laisser finir peut-être sur les questions qui sont posées et si on a du temps, euh, en tout cas j'ai donné tous les éléments euh, de, pour retrouver les informations relatives à ce que je viens d'évoquer dans le chat. Merci beaucoup Lorenzo. Euh, avant de passer les vidéos qui, euh, qui vont illustrer ça, euh, je voulais euh... Insister sur le fait que cette notion de, de commun, on l'a vu, euh, a évolué dans le temps avec la gestion locale par une communauté euh, définie pour une, une gestion durable des ressources, euh, avec les siècles qui ont passé, a pu aller en s'élargissant. Et aujourd'hui, on peut parler à partir du moment où les règles sont respectées, celles qu'on a vues, euh, je ne vais pas les répéter maintenant aller du partage au sein d'une communauté vers un partage plus ouvert encore, et on, vous le verrez dans la vidéo, avec euh, une notion de partage, de confiance, elle était déjà nommée dans les conditions, sur le fait de euh, nommer euh, la source. Je vais vous donner euh, juste un petit exemple. Pour ceux euh, qui ne connaîtraient pas encore euh, et qui sont peut-être sur Facebook, je vous conseille vraiment, de, si ce n'est pas encore le cas, de suivre... Euh, une page, un, un auteur qui s'appelle « Bon pote » et qui fait euh, de la vulgarisation par rapport au climat. Il fait un travail énorme, vraiment euh, hyper important. Et là, récemment, il a fait euh, une euh, infographie euh, qui déroule, qui est plutôt allongée comme ça et qui euh, est mise à disposition euh, de tous pour pouvoir euh, l'imprimer. Elle était d'ailleurs pour ceux qui étaient à Genève samedi dernier euh, au Parc des Bastions dans le cadre d'Alternativa. Il se trouve que euh, un site, une page, l'a récupérée, et s'est permis de, de garder l'infographie, mais a mis un rectangle blanc exactement à l'endroit où euh, bah, la source était nommée. Et il y a eu une levée de boucliers, mais énorme sur cette page-là. Euh, en dénonçant, euh, en dénonçant ce qui était fait, parce qu'il se trouve en plus qu'il a de plus en plus de succès et que ces euh, infographies sont connues. Donc, c'est aussi le fait de donner, mais on parle des règles, la moindre des choses étant bien sûr que euh, les sources soient nommées, puisque ces ressources sont à disposition, dans un sens d'alerte, dans un sens d'enrichissement, de, euh, euh, dans le sens d'enrichir de, la ressource d'accord, et de pouvoir aller plus loin. Donc c'est là que ça nous mène vers la coopération ouverte, c'est-à-dire que les communautés euh, doivent vraiment euh, apprendre à coopérer entre elles. Et là, euh, des gens euh, aujourd'hui euh, assez installés sur euh, la place publique, on parle de Michel Briand, euh, Laurent Marceau, qui est important, euh, un des cofondateurs d'Animacop, de, euh, parlent eux de la tragédie du LSD. à savoir que les communautés libristes, donc... Euh, L'univers du libre, avec euh, une technicité euh, que vous pouvez imaginer euh, importante. Euh, le L, le S, euh, les solidaristes, comme ils l'ont dit, euh, qui sont plutôt des gens qui ont un sens politique aigu et avec une notion de solidarité, d'entraide, etc. Euh, mais de connaissances techniques, peut-être moins importantes, mais une, une vraie capacité à rentrer en communication sur les besoins et d'analyser des besoins. Et puis enfin, les durabilistes, euh, tous les gens euh, touchés par les questions de l'environnement qui, euh, selon euh, Laurent Marceau et Michel Brion, sont très forts euh, dans euh, tout ce qui est, bien sûr, euh, connaissance scientifique, mais aussi connaissance des outils de communication et de vulgarisation. Et que chacun a aujourd'hui euh, un pool d'expertise, de connaissances et de sensibilité, qu'il est absolument urgent que cette tra tra tragédie de ces communautés isolées les unes des autres euh, s'assemblent pour répondre et mettre ensemble des compétences. Donc, on est complètement dans l'usage du commun, là, ce que chacune de ces communautés a mis à disposition et qui puisse être utilisé et enrichi par les autres. Voilà. Hum, où est-ce que j'en étais euh... Donc, Benjamin, est-ce que j'ai le temps de passer une vidéo de 9 minutes euh... Alors, je Sinon, pense que oui. Façon, la, oui, la question c'est est-ce qu'on prend un petit temps euh, juste te pour voir s'il y a un peu des questions Oui. Avant de, avant de proposer la vidéo mm -hmm. euh... Ou plutôt euh... Si tu veux, avant que je réfléchisse, parce que je vais, je vais arrêter le, je pense, le, le live gentiment. Avant d'arrêter le live, est-ce que tu veux partager rapidement un mot sur le, la formation AnimaCop Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Euh, donc, ce que je voulais dire, et c'est là où ça va me permettre d'amener les sujets euh, d'AnimaCop, c'est que dès communs, ça ne se fait pas comme ça. Et j'ai là une illustration euh, en bas à gauche, vous le verrez euh, de toute façon, là, évidemment, la présentation va être mise à votre disposition pour ceux que ça intéresse euh, ce sont donc euh, les écolos humanistes euh, qui, euh, qui chaque mois produisent euh, une infographie donc produire du commun au-delà euh, de la ressource que l'on veut créer ou que l'on veut gérer euh, de la communauté qui est ensemble et des règles, ça veut dire aussi des moments conviviaux alors ça a été compliqué euh, ces derniers mois mais avec des rituels réguliers, on se retrouve, c'est prévisible et on construit pour être sûr de se retrouver, puis des face à face. On a, Je pense qu'il y a plein de choses qui sont passées malgré tout avec ces périodes Covid, mais on a tous bien senti aussi que pour faire, il faut aussi pouvoir se sentir, se voir et de comprendre qu'on peut continuer, mais pas dans les mêmes conditions. Une dimension capacitation, donc un accès facile à l'information et donc via une gare centrale. Alors une gare centrale, c'est ce qu'est Animacop, c'est un wiki, c'est un lieu où on va retrouver les ressources communes que l'on a créées ensemble, que l'on peut, en fonction de l'état de maturité du groupe, garder comme commun ensemble ou bien ouvrir à la communauté plus largement. Le but aussi, c'est de l'autonomie et donc des règles. Et j'adore cette formulation, pour décider ensemble de ce que l'on peut décider tout seul. Donc, c'est les règles de gouvernance que l'on se met en place. Et puis, un leadership partagé, je fais ma part, bien sûr. Les communs, on en a parlé, c'est donc un objectif commun, un travail partagé vers des résolutions de même problématique. Là, si on est sur euh, euh, des communs de la connaissance, typiquement la production, et puis, euh, bien sûr, euh, les souvenirs, le fait d'avoir euh, euh, fait communauté, fait groupe euh, à travers le faire ensemble. Voilà, je vais avancer. Alors, je ne sais pas, euh, vu que je suis loin de voir tout le monde, je voudrais juste savoir si Laure est déjà là. Elle n'a pas pu nous rejoindre. Alors, euh, je ne crois pas. Alors, Laure, elle est, euh, elle est sur la photo, là, à, à, à la droite de la personne avec un anorak blanc, ici au sommet de la photo. Et donc, euh, Animacop, euh, qu'est-ce que c'est euh, Donc, Animacop, c'est euh, une formation hybride euh, qui euh, se passe en trois mois et qui euh, forme à la culture et aux outils de la coopération au sein des équipes. Donc, à la différence, par exemple, de l'Instant Z, nous ne sommes pas sur la gouvernance du tout, mais euh, vraiment sur euh, pourquoi coopérer, donc on en a parlé avant, euh, ce vers quoi on veut aller, quels sont nos outils, nos outils, euh, les savoir-faire, mais aussi les outils numériques. Une part importante est donnée euh, aux outils numériques euh, pour pouvoir continuer à travailler en présence et à distance et sur des moments différents en autonomie aussi. Donc elle repose sur des communs, tels que je vous l'ai dit, les ressources qui sont mises ensemble, que l'on produit et que l'on met à disposition de la grande communauté. Et puis elle intègre des outils en présentiel et une outil numérique, mais ça je vous l'ai dit. Donc comment ça se passe, c'est un format hybride avec une pédagogie donc, active, avec 11 modules à distance. Euh, où vous pouvez travailler euh, la posture, euh, entreprendre un projet coopératif, la notion de compostabilité, par exemple, de, de réusage d'un commun que vous avez pu produire qui n'a plus d'usage ou qui n'a pas eu usage. Et puis, donc on a là trois regroupements et euh, deux ateliers, euh, trois regroupements de deux jours, plus deux ateliers d'une journée, plus on pense à Genève donc euh, au printemps prochain, euh, proposer un atelier optionnel en plus. Euh, peut-être avec quelqu'un justement euh, de la région de Genève qui pourrait euh, venir parler de, de, de la réalité des communs euh, euh, dans le canton par exemple. Donc, combien de temps ça dure Ça dure trois mois. Et puis, euh, où et quand À Genève, hein, donc au printemps prochain, euh, en partenariat, euh, parce que ce sera euh, en fonction du nombre de personnes, mais normalement dans les euh, locaux de softweb. Et puis, euh, Mais ça existe aussi en Belgique et en France euh, depuis plus de dix ans. Et puis, on espère, euh, quand ça aura lieu, pouvoir, euh, donc à ce moment-là, avoir l'occasion de, de parler euh, euh, gouvernance et justement euh, ce que l'Instance Z vienne, quand on parlera gouvernance, le pouvoir euh, que l'instant Z vienne venir présenter les enjeux autour de ça. Donc, voilà, des partenariats, des connaissances qui se font et un réseau qui se crée au plus grand bonheur, à notre plus grand bonheur. Voilà, j'ai fini. Excellent, un ben, grand merci Nadine pour la présentation. Euh, ce que je propose de faire, c'est qu'on coupe le, le live. Euh, et puis ensuite, on laisse place à quelques questions. Et ensuite, pour les personnes qui souhaitent continuer, on peut re -re -re visionner la vidéo que tu proposais tout à l'heure. Mmh. Si ça va Bien. Euh, Oula, alors j'ai cliqué sur le mauvais bouton, je ne vais pas tous nous éjecter.